Bien bonjour à chacune et à chacun d'entre vous et merci de votre attention, de votre patience. Euh, moi, je voudrais d'abord commencer par remercier Kernot et euh, la présidence autrichienne euh, en lui disant tous mes vœux, mais je voudrais le remercier d'avoir organisé euh, ici, euh, à l'occasion du début de la présidence, cette réunion du Conseil Affaires Générales, qui a été longue, très intense et très utile euh, pour mon équipe et moi-même et pour que chacun exprime son analyse, ses idées, des questions. Je dis souvent, mesdames et messieurs, que l'unité des 27 que Gernotte vient de rappeler et qui s'est confirmée et consolidée aujourd'hui, elle ne tombe pas du ciel. Cette unité, elle est construite par le dialogue, par l'écoute mutuelle de tous les États membres, des institutions, le Parlement européen, le Conseil, et pour mon équipe et moi-même, par une disponibilité, une transparence, une objectivité euh, que je continuerai d'appliquer, euh, notamment en écoutant chacun euh, des États membres. Euh, donc je remercie beaucoup euh, la présidence autrichienne, Gernot, pour euh, avoir pris cette initiative, et euh, je vous dis mes voeux pour la présidence autrichienne qui est dans une période clé, puisque c'est pendant la présidence autrichienne que nous devons aboutir euh, à un accord sur cette première grande étape de la négociation avec le Royaume-Uni, le Withdrawal Agreement et la déclaration politique. Il nous reste 13 semaines. Euh, et notre objectif premier est de finaliser l'accord de retrait, qui est ici, que vous connaissez, euh, et pour lequel nous sommes déjà, vous le savez, euh, en vert, à 80%, euh, d'accord avec euh, les Britanniques. Euh, nous devons parallèlement à la finalisation de cet accord, nous mettre d'accord avec les Britanniques sur le champ du futur partenariat dans une déclaration politique. Ce matin, comme Garnotte me l'avait demandé, j'ai pu faire une analyse commune avec les 27 ministres au terme d'une nouvelle semaine de négociations et de ma discussion hier avec le nouveau secrétaire d'État chargé du Brexit Dominique Rab, avec lequel j'ai eu un entretien très utile et très cordial. Et au moment même où nous avons reçu, il y a quelques jours, le livre blanc du Royaume-Uni sur la future relation. Vous savez que ce livre blanc, c'est le fruit d'un très intense débat interne au Royaume-Uni qui était nécessaire. Chacun peut constater d'ailleurs que, que ce débat n'est pas terminé. De notre point de vue, il y a, c'est ce que j'ai dit au ministre, plusieurs éléments qui ouvrent la voie à une discussion constructive pour la déclaration politique sur notre future relation. Et je voudrais citer parmi les éléments utiles et positifs la proposition d'un accord de libre-échange qui devrait constituer le cœur de notre future relation économique. On rejoint là. Il faut voir si on met la même chose derrière les mots, mais on rejoint là une proposition clé des guidelines du Conseil européen, un ambitieux euh, free trade agreement. Deuxièmement, des engagements en matière de level playing field, notamment en ce qui concerne les aides d'État et les règles sur l'environnement et l'emploi. Trois, une large convergence de vues sur des possibles coopérations, je dirais même nécessaires coopérations, en matière de sécurité intérieure et extérieure. Et sur ce point, ce qui est important et positif dans la position britannique, c'est les garanties qui sont apportées sur la protection des droits fondamentaux et la reconnaissance de la rôle, du rôle de la Cour de justice de l'Union européenne comme seul arbitre du droit européen. Pourquoi c'est important Parce que cette avancée-là, y compris le soutien du Royaume-Uni à la Cour européenne des droits de l'homme, fait que les échanges de données seront facilités entre le Royaume-Uni et nous, en protégeant les droits fondamentaux des citoyens. Et ça, ça ouvre la possibilité d'élargir notre offre en matière de coopération sur la sécurité interne en particulier. Concernant notre futur partenariat économique, le Livre blanc soulève trois séries de questions que j'ai évoquées euh, comme des questions euh, auxquelles nous attendons des réponses euh, pour le Royaume-Uni. D'abord, les propositions du Livre blanc sont-elles compatibles avec les principes posés par le Conseil européen, les 27 chefs d'État de gouvernement en mars et même avant mars, dès le début de la négociation en juin 2016 Principe rappelé, par les ministres des Affaires étrangères aujourd'hui, intégrité du marché intérieur, de l'union douanière et de notre politique commerciale commune, indivisibilité des quatre libertés, respect de l'autonomie des décisions des 27 pays de l'union. Voilà les points qui sont dans le mandat du Conseil européen, dans mon mandat, et que je ferai respecter scrupuleusement tout au long de cette négociation. En tout état de cause, notre responsabilité, c'est bien de protéger le marché intérieur de l'Union européenne, de protéger ce que nous sommes, j'allais dire, surtout dans la période actuelle. Je prends un exemple. Le Royaume-Uni se dit prêt à s'aligner sur les standards de l'Union pour les biens, mais uniquement, dit-il, pour les standards contrôlés à la frontière. Le Royaume-Uni ne s'alignerait donc pas sur nos règles agroalimentaires relatives, par exemple, aux OGM ou aux pesticides, puisque le respect de ces règles n'est pas contrôlé à la frontière. Euh, cela nous a été confirmé cette semaine dans la négociation. Euh, comment alors nous pourrions-nous protéger les consommateurs européens Et Nous avons un devoir de protection dans le marché unique des consommateurs de l'Union, et sur quelle base pourrions-nous accepter alors la libre circulation des biens Voilà une question que nous posons et que nous avons posée. Deuxième question, est-ce que ces propositions de Livre-Blanc sont opérationnelles, workable Est-ce qu'elles sont applicables sans complexité supplémentaire ni bureaucratie additionnelle Cette question elle se pose par exemple pour l'alignement réglementaire sur les biens, mais encore plus sur ce que le Royaume-Uni appelle de « Facilitated Customs Arrangements », qu'il propose. Cette proposition, vous l'avez lu, consisterait à appliquer deux tarifs, celui du Royaume-Uni ou celui de l'Union, aux biens qui entrent au Royaume-Uni, selon que ces biens sont destinés au marché euh, britannique ou qu'ils sont destinés au-delà au marché européen. Et ça, ça nous pose des questions pratiques, par exemple, Comment les services douaniers pourraient-ils vérifier la destination finale des biens pour choisir le bon tarif, et donc s'assurer euh, du bon tarif N'y a-t-il pas un risque majeur de fraude Quels seraient les surcoûts financiers et administratifs pour les entreprises et pour les services douaniers, contraints alors de se conformer à ce nouveau système Je veux dire simplement que le Brexit ne peut pas et ne, ne sera pas une justification pour créer une bureaucratie additionnelle. Euh, quel serait l'impact des tarifs britanniques inférieurs à ceux de l'Union sur les recettes, à la fois pour le budget européen et pour les États membres voilà. Et puis ce système douanier très complexe poserait aussi une question beaucoup plus fondamentale. Comment l'Union pourrait-elle déléguer l'application des règles douanières à un pays qui n'est plus membre de l'Union et qui ne serait donc pas soumis à notre cadre commun de gouvernance Est-ce que c'est acceptable Est-ce que c'est tout simplement juridiquement possible Troisième série de questions. Les propositions du Royaume-Uni sont-elles dans l'intérêt économique de l'Union européenne et Ça, c'est aussi dans mon mandat, qui est de protéger les intérêts de l'Union européenne. Deux observations. Par définition, le « common rule book » pour les biens ne concernerait pas les services sur lesquels le Royaume-Uni veut rester libre de diverger. Quand on sait, mesdames et messieurs, que dans tout produit que vous utilisez tous les jours, votre téléphone, entre 20 et 40 de la valeur du produit est liée aux services. comment on fait pour éviter une concurrence déloyale à travers les services qui serait libre de diverger sur euh, la valeur du produit. Euh, comment éviter une concurrence déloyale contre les entreprises européennes Comment éviter qu'une politique commerciale britannique autonome, puisque le Royaume-Uni revendique de garder son, son autonomie commerciale, tout en gardant tous les avantages de notre union douanière Comment on fait pour euh, euh, éviter qu'on offre ainsi aux entreprises britanniques des avantages compétitifs majeurs au détriment des entreprises de l'union voilà des questions euh, que nous posons euh, que j'ai posées euh, à la délégation britannique et euh, these were some of the questions we discussed yesterday with dominique Raab, and we will continue this discussion and look constructively constructively at the answers we will get to our questions but our main focus must be and will be the finalization of the withdrawal agreement. Let me recall that the withdrawal agreement is the prerequisite the prerequisite for an orderly withdrawal, also for the transition period and for creating the trust that we need, the trust that we need to build a solid partnership for the future. This, this requires in particular, as you mentioned, uh, Gernot, a legally operative backstop, an all-weather insurance policy to address the issues of Ireland and Northern Ireland, and all 27 member states insist on this. Why? Because we are committed to protecting Ireland and Northern Ireland against the consequences of Brexit and to preserve the Good Friday Agreement in all its dimensions. I said this, on my last visit in Ireland, in Northern Ireland, a few weeks ago, where I engaged with stakeholders across both communities, both communities. Let me simply recall uh, the commitment taken by Prime Minister Theresa May to have a backstop in her letter to President Tusk in March, and the respect of this commitment is essential. And I made clear yesterday to Dominic Raab that we are not asking, we are not asking for a border between Northern Ireland and the rest of the UK. What we need is checks on goods, checks on goods, because the UK wants to leave the single market, the customs union, and our common commercial policy. We cannot afford to lose time on this issue, and this is why we have invited the UK to work on the backstop next week, We are open to any solutions, any solutions, as long as they are workable and can be transformed into a legally operative text in time for the withdrawal agreement. Ladies and gentlemen, even if you want to reach a deal, it is also our responsibility to be prepared for all scenarios, including a no deal. As the European Council said, we have to step up preparation at all levels for all scenarios and the communication adopted yesterday by the commission should be read in this context we are encouraging national administrations and companies to use the time we have which is short very short to accelerate this preparation finalement mesdames et messieurs nous devons trouver un accord sur tous les sujets encore ouverts euh, dans l'accord de retrait, il y en a, ça inclut évidemment la question de l'Irlande du Nord, qui est la plus grave, mais aussi la question des bases militaires britanniques à Chypre et évidemment Gibraltar. Chacun de ces points est important et nous devons en avoir un accord sur chacun de ces points. Un tel accord est nécessaire avant et pour euh, l'accord de retrait. Je répète, nécessaire. Et nous devons construire avec le Royaume-Uni, évidemment, la déclaration politique sur notre future relation d'ici octobre. À ce stade de la négociation, même s'il nous reste peu de semaines, euh, ce n'est pas davantage de temps dont nous avons besoin, je le pense. C'est de choix et de décision de clarté, et aussi parce que nous construisons un, un traité, un accord international qui doit donner de la certitude juridique. Euh, nous devons avoir de la clarté et cette certitude juridique. Plutôt viendront ces décisions et ces clartés, plutôt nous pourrons nous concentrer sur l'essentiel, c'est-à-dire le futur partenariat que nous souhaitons le plus ambitieux possible, pas seulement sur le commerce ou l'économie, mais aussi sur des coopérations spécifiques d'intérêt commun, et enfin, comme je l'ai dit, sur un véritable partenariat stratégique, incluant d'une part un volet de sécurité intérieure et d'autre part un important volet de politique étrangère et de défense. Voilà, merci pour votre attention. Thank you very much. We now have time for a couple of questions. Um, please uh, tell us who you are and who you work for. Jennifer, please. Thank you. It's Je Jennifer Rankin from The Guardian. And to Mr. Barnier, you, you raised a, a number of questions about, especially on the customs and single market aspects of the white paper. Is that a polite way of saying no to the British proposals? And can you say also how much agreement on these points you expect in the political declaration? And are you, aware, are you conscious of the fact that the British Prime Minister will find it difficult to sell that political declaration and to sell the withdrawal agreement unless there's sufficient detail? Is that a factor that weighs in your mind? Thank you. Uh, vous, vous me trouvez toujours très poli, hein euh, et je peux exprimer de manière polie euh, des questions, euh, des désaccords, euh, des alertes. Je continuerai d'avoir cette attitude. Je vous ai dit depuis le début que jamais vous ne trouverez, euh, dans mon attitude de négociateur européen, une quelconque trace euh, de revanche, de punition... Euh, d'agressivité jamais, pour beaucoup de raisons. Je travaille, je veux travailler, au nom des 27 pays de l'Union, du Parlement européen, pour un accord et sur la séparation ordonnée, qui est le pré et sur la future relation. Et donc c'est dans cet esprit constructif que nous avons lu et que nous continuons d'étudier les idées que le Royaume-Uni a publiées, et c'est une bonne chose qu'il les ait publiées, parce que ça facilite la discussion, j'ai rappelé plusieurs points importants et positifs dans cette, ce « white paper » qui sont des éléments utiles pour bâtir un accord sur différents chapitres ou, ou points de la future relation et de la déclaration politique. Et puis il y a des points, notamment tout ce qui touche à la relation économique, où nous avons beaucoup de questions. Hein. Et, et des questions que, que nous posons pour comprendre comment fonctionneraient les propositions britanniques, par exemple, sur les douanes, il y a des choses que je ne comprends pas et que les services de la Commission ne comprennent pas. Et il faut que ce soit workable. Et puis, évidemment, euh, euh, ces propositions, ces idées doivent respecter les, les, ce que nous sommes, les guidelines du Conseil européen, euh, les, les quatre libertés, l'intégrité du marché intérieur. On ne va pas négocier là-dessus. Hein. Ça, c'est ce que nous sommes, ce que les Britanniques veulent quitter. Alors, il faut qu'on trouve... Euh, la meilleure relation possible, mais pas jamais au détriment de, de, de, du marché intérieur, de l'unité de, de ce marché intérieur. Paddy please. Um, uh, Paddy Smith, Irish Times. You, you will be aware that Mrs May has made a speech in Belfast today, in which she reit. You see. You you'll be aware that Mrs May has made a speech in in Belfast today, in which she has reiterated. Uh, her belief that the only way to do the backstop is an, on an all UK basis. I wonder if you if you would respond to to that. Uh, you've already uh, largely rejected that that proposal. Um, is there a way forward on that? And secondly, is is there uh, there have been reports that the Commission is preparing an alternative draft to the protocol? Um, uh, is is that the case? And and and how far has that developed? No, me. Moi, j'essaie je, je, dans cette négociation de dire les choses simplement et de toujours dire la vérité. Euh, C'est le point le plus grave et le plus difficile. Euh, tous les membres du Conseil Affaires Générales, Garnotte peut, peut le dire à son tour, euh, ont insisté sur euh, l'obligation, si on veut un accord de retrait, et nous voulons un accord de retrait ordonné, d'avoir une solution euh, légalement, opérationnelle dans l'accord de retrait sur l'Irlande. Et puis, si ensuite, dans le cadre de la future relation, on trouve une meilleure euh, chemin, mais une meilleure solution, nous pourrons euh, substituer l'une à l'autre. Mais en attendant, si on veut un accord de retrait, il faut une solution opérationnelle pour préserver le Good Friday Agreement dans toutes ses dimensions et éviter le retour à une frontière dure. Euh, et ce point-là a été agréé par euh, Theresa May. C'est tout ce que je peux dire. Euh, évidemment, j'écoute euh, les discours, les visites, euh, mais ce point-là a été agréé au mois de mars dans une lettre que Theresa May a adressée au président du Conseil européen, Donald Tusk. Et euh, nous avons fait nous-mêmes euh, un travail euh, créatif, flexible. Pour proposer une solution, j'ai dit tout à l'heure, à aucun moment notre intention n'est de créer une frontière sur la mer entre l'Irlande du Nord et le reste du Royaume-Uni. À aucun moment. Mais nous avons besoin de trouver le bon endroit et le bon moment d'effectuer les contrôles dont nous avons besoin pour protéger les consommateurs et protéger le marché intérieur. Et donc, ce qui est en cause et le travail que nous continuons de faire pour répondre à votre question, de manière très pragmatique, très simple, pragmatique, c'est de regarder contrôle par contrôle où et comment ces contrôles dont j'ai publié la liste. Vous avez la liste de tous les contrôles qu'on doit faire aux frontières extérieures et qui sont faits actuellement aux frontières du Royaume-Uni, de la Finlande, de la Grèce ou du Portugal, partout. On a des contrôles de différents types nous devons trouver le moyen de voir, euh, sur l'île d'Irlande, comment et où faire ces contrôles de la manière la plus simple et la plus efficace. Il s'agit de, de contrôle technique sur les marchandises, puisqu'il euh, n'y a pas de problème pour la circulation des personnes. Euh, c'est tout. Et donc je, je voudrais plaider une fois de plus devant vous pour qu'on dédramatise cette question des contrôles et du backstop, qu'on la dédramatise. Et c'est ça la réponse que je fais, en réaffirmant que ce qui a été accordé dans les précédentes étapes de cette négociation, les dirigeants européens aujourd'hui ont réaffirmé que ça devrait être respecté. David, please. David Herzenhorn with Politico. Given the difficulty of the Ireland border issue, and given that if there's no deal, no withdrawal agreement, there is also no backstop, Is there any reason you couldn't push the discussion of the backstop into the transition, which provides its own backstop, a stand-in-place transition, and give yourself the 21 months more to talk about the Ireland issue? Is there a reason why it absolutely has to be done by, um, in the withdrawal treaty before March 29, 2019? But let me just say that for, the, for Ireland and Northern Ireland and for all the part of this negotiation, I'm working for a deal, not for a no deal. You don't need a negotiator for a no deal. Hein? You need a negotiator to reach deal. That is my point. But given the risk, could you push it, given the risk that if there's no deal, there's no backstop. So if you have a withdrawal agreement, a divorce treaty, could you give yourself 21 more months to negotiate on the Ireland border during the transition? Non, non, je vous ai dit, il y aura un deal, deal s'il y a un accord sur un backstop. Ce n'est pas forcément notre backstop pour répondre à la précédente question, euh, on peut travailler, on peut amender, on peut améliorer notre backstop. Celui que la Commission a proposé au nom de l'Union. Techniquement, on pense que c'est workable. On peut l'améliorer, on peut l'aménager, on peut travailler. Euh, nous faisons ce travail, pour répondre à la question euh, que, que vous avez posée précédemment. Mais, mais il faut un backstop opérationnel maintenant dans l'accord de retrait, pas après. Yuri Kuchkiewicz pour le journal le soir ici. Bonjour, Monsieur Parnier. Euh, vous venez d'expliquer de, hein. euh, les questions euh, dans le livre blanc qui, les questions que vous vous posez, qui est une façon quand même euh, polie, a dit ma collègue, mais de montrer des obstacles infranchissables dans ce livre blanc. Lequel livre blanc ne fait absolument n'est déjà plus le même puisqu'il a déjà été modifié par des votes cette semaine. On voit, dans, euh, on voit euh, à Westminster qu'il n'y a pour l'instant aucune perspective de majorité sur aucune forme de Brexit. Euh, il n'y a pour l'instant aucune vision là-dessus. Euh, et en plus, la Première ministre, dans son discours de Belfast aujourd'hui, indique hein, que vous devez changer, votre, euh, de changer de point de vue sur le, sur le backstop. Ma question elle ne porte pas sur tout ceci, mais sur le fait que, vu tout cela, quel sera le moment, sachant que les opérateurs économiques euh, attendent ou doivent se préparer comme la Commission vient de, vient, de, vient de les en avertir, quel sera le moment euh, où euh, vous devrez dire, euh, vous devrez prendre vos responsabilités et dire euh, aux opérateurs économiques et autres que euh, la perspective d'un no deal maintenant est... Euh, est-ce que ce sera... Euh, est assuré Est-ce que c'est est octobre qui sera ce moment Ou est-ce que ce sera le 29 mars Quel est le moment où vous tirez les conclusions ou est-ce qu'en tant que négociateur, vous allez jusqu'au bout dire non, moi, mon boulot, comme vous venez de le dire, c'est de négocier Il euh, faut être réaliste. Euh, moi, je me place dans la perspective de trouver un accord. Tout le monde sait que c'est difficile. Je vous ai dit ça le premier jour quand j'ai pris mes fonctions dans sa, de presse de la Commission. Euh, négociation extraordinaire, complexe, extraordinairement complexe. Et on mesure et on voit bien... Et les, Chambre des communes voit tous les jours les conséquences de la décision britannique de quitter l'Union, le marché unique et l'Union douanière. Ce que je rappelle simplement, c'est que ce n'est pas du côté de l'Union européenne qu'il faut faire porter les conséquences. Comme je l'ai dit à propos de l'accord douanier euh, tout à l'heure sur euh, le, le white paper. Il n'y a aucune raison, aucune raison que la charge bureaucratique, administrative, financière porte sur les entreprises et le secteur privé européen qui, lui, n'a pas voulu le, le Brexit. Donc ça, il faut que ce point soit bien compris, euh, mais je me place dans la perspective de trouver un accord qui sera difficile et qui va exiger beaucoup de travail de temps cet été et après. Euh, si vous prenez le compte à rebours d'une sortie fixée par le Royaume-Uni lui-même au 29 mars, y compris dans la loi britannique, ce n'est pas nous qui avons choisi la date du so sortie, c'est le Royaume-Uni qui l'a sorti, qui l'a décidé en envoyant cette lettre au mois de mars 2017 pour mars 2019, deux ans après. Euh, il faut un certain nombre de mois pour le temps de la ratification, qui sont incompressibles au Parlement européen, au Conseil des ministres, et puis évidemment au Parlement britannique, qui est souverain. Euh, si vous déduisez ces quelques mois, vous arrivez euh, euh, à un accord qui doit être trouvé, ou un constat qu'il n'y a pas d'accord euh, euh, avant, avant le mois de décembre, hein. Voilà, c'est tout ce que je peux dire, et on, on fera ce constat, et, et d'ici là, je ferai tout pour que vous puissiez constater qu'il y a un accord sur le « Withdrawal agreement », et on n'est pas loin, on n'est pas loin, on est à, on est à 20% de l'accord, et nous progressons encore, y compris cette semaine, sur certains des points des « other separation issues ». Il reste l'Irlande, où euh, euh, nous travaillons sur la base de ce qui a été créé en mars avec Theresa May, je dis bien « avec Theresa May ». Et nous travaillons sur cette base, et nous attendons aussi, et nous sommes prêts, ouverts, à travailler sur toutes les idées britanniques. Voilà. Mais c'est le temps que je viens de vous dire, parce qu'après, parce que vous avez un, un problème insurmontable s'agissant de la ratification. Est-ce que je suis clair Il me semble. Hein je ne peux pas être clair à quelques semaines près, je ne peux pas vous dire tel jour. Et en attendant, comme nous sommes des gens responsables, du côté britannique et du côté européen, et c'est l'objet du travail qu'a fait le secrétariat général, qui a été d'ailleurs remercié et salué par la quasi-totalité des délégations ce matin, le travail de preparedness est en cours, incluant tous les acteurs et toutes les options. On, vous, on parle du no deal, il fait partie des options que nous devons préparer. Mais, mais en toute hypothèse, mesdames et messieurs, il y a une preparedness à faire, extrêmement active, à tous les niveaux du deal, préparer le deal. Parce que ça peut pas être « business as usual ». Je redisais au ministre ce matin, le seul, la seule option « business as usual » pour l'économie, ce serait « Norway Plus », être membre du marché unique, plus une union douanière. Je ne comprends pas qu'on rende dans ce sens. Donc ça, il, y aura, il y aura donc des conséquences. Il faut se préparer, se préparer au deal et au no deal aussi. The dernière question à Thomas, puis nous devons terminer. Deux dernières questions. If, if si yes. it's okay, Je suis ici, Thomas Mayer, le standard. J'ai uh, deux questions, si je peux, et je voudrais les poser en allemand. Donc, ma première question est à un chef Barnier. Je veux dire, ce que vous avez dit vous-même. Vous avez dit que il y que quelques semaines de pour ende zu verhandeln. Und haben gleichzeitig gesagt, man braucht Klarheit und Entschiedenheit, auch auf der allerhöchsten Ebene. Deswegen meine Frage, das erinnert mich ein bisschen an das Finale von Beitrittsverhandlungen, wie wir das bisher kennen. Das ist offenbar bei Austrittsverhandlungen auch so. Stimmt es, dass für November ein EU-Gipfel der Staats- und Regierungschefs vereinbart wurde, bei denen die letzten großen Fragen, die für einen Deal gebraucht werden, abgehandelt werden? Meine zweite Frage geht an den österreichischen Ratsvorsitz, an Europamister Blümel. Wir haben diese Woche eine Erklärung von Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker gehört, der sich verbeten hat, dass man ihm Alkoholismus unterstellt und Amtsunfähigkeit. Er hat in der Kommission am Mittwoch mehr Respekt verlangt und das war ausdrücklich an die österreichische Bundesregierung in Wien gerichtet, offensichtlich, wo diese Vorwürfe aus der FPÖ offenbar herkommen, die auch von Vizekanzler Strache auf Facebook bekräftigt wurden. Gibt es dazu in der Zwischenzeit eine Erklärung der österreichischen Bundesregierung, eine Entschuldigung beim Kommissionspräsidenten? Dankeschön. Uh, sur uh, le temps qui court et qui est rapide, et qui court et qui est bref, je le sais, euh, J'ai dit souvent The clock is ticking. Et donc, euh, euh, moi, je pense que ce temps est suffisant pour trouver un accord. Sur le Withdrawal Agreement, nous ne sommes pas loin. Sur euh, le travail que nous continuons, que nous sommes prêts à intensifier sur le backstop, un backstop en Irlande. Et nous, devons trouver, nous voulons trouver un accord avec les Britanniques sur ce sujet. Euh, et sur la déclaration politique. Euh, où, évidemment, euh, le white paper est utile. Moi, je, je, je ne négocie pas sur le white paper. Hein. Euh, je, je vais travailler à partir des guidelines du Conseil européen, que vous pouvez relire, celles du mois de mars, qui sont très précises sur l'offre du partenariat global que nous pouvons faire au Royaume-Uni. Et la déclaration politique, elle va euh, euh, accompagner le, le withdrawal agreement et elle va préciser, détailler... Euh, ce futur partenariat. Et ce que je vais faire dans les prochaines semaines, les prochains jours, c'est de rechercher avec les Britanniques les territoires communs, les common grounds, entre nos guidelines et puis euh, les propositions britanniques pour la relation future. C'est le président du Conseil européen, Donald Tusk, qui doit organiser les travaux. Euh, on a toujours dit novembre, euh, octobre, euh, certains disent novembre. Je, je, nous serons prêts, en tout cas à l'automne, pour faire un point devant les dirigeants pas Il y a aussi la réunion qu'organise la présidence autrichienne à Salzbourg. Euh, ce n'est pas à moi d'organiser de, de, les travaux. Euh, je, je toujours travaille en pleine confiance avec le président de qui et son équipe ici. C'est lui qui organisera les travaux. Mais je vous ai dit tout à l'heure, en répondant à une précédente question, euh, le, le, le compte à rebours, hein. Donc C'est euh, à quelques semaines près, octobre-novembre, à ce moment-là qu'il faut trouver un accord définitif pour pouvoir lancer le processus de ratification. Wenn ich das kurz beantworten darf. Also ich kann Ihnen nur äh, bestätigen, dass wir auf allen Ebenen mit der Kommission sehr, sehr gut zusammenarbeiten. Nicht nur in den einzelnen Fachbereichen, sondern natürlich auch mit äh, Kommissionspräsidenten jean und Juncker. Äh, die ganze Bundesregierung war im Juni äh, zu einem Arbeitsmittagessen, zu einem sehr langen und intensiven äh, in Brüssel. Die Kommission hat den Gegenbesuch gemacht zu Beginn der Ratspräsidentschaft in Wien. Die Stimmung war immer ausgezeichnet. Wir arbeiten, wie gesagt, sehr gut zusammen. Und an uh, diesen Debatten, da habe ich schon mehrmals Stellung genommen dazu. Uh, da will ich mich nicht beteiligen. Wir haben uns uh, auf einen neuen Stil bekannt und ich kann nur alle einladen, dabei auch mitzumachen. Uh, Damien Grammaticus from BBC. Uh, Mr. Barnier, you made a point of saying that there's just 13 weeks left. Uh, And when you talked about the, the backstop, you said you're prepared to look at the rewording that a bit. Theresa May said today that it's not acceptable, uh, the version that is on the table. So are you saying that it has to be a version of what you've put on the table or nothing at all? And also on the uh, issue of the white paper... You said very clearly that you have to defend the four freedoms, integrity of the single market. The white paper splits up services and goods. Uh, it asks for a customs arrangement. So are you saying that the white paper, it has elements that you can talk about, but it's not going to be the basis of an agreement there either? Yeah plusieurs éléments dans le white paper qui, qui sont des éléments utiles pour la discussion. J'ai dit qu'on ne va pas négocier le white paper, c'est une position britannique, mais on, on peut utiliser tous les points positifs du white paper, je les ai cités, et nous travaillons sur ces éléments pour construire ce que j'appelle le common ground entre l'Union européenne et le Royaume-Uni, pour aboutir sur beaucoup de sujets à, à des avancées et à ce partenariat. J'ai notamment cité un point qui est très important, sur lequel moi j'ai toujours été très, très mobilisé, comme ancien ministre des Affaires étrangères aussi, c'est la question de, de la sécurité de la défense, de la sécurité intérieure. Là, il y a une vraie convergence dans le white paper avec ce que nous proposons et ce qui nous paraît souhaitable pour la stabilité et la sécurité du continent. Et puis il y a des points euh, qui posent des questions, je les ai posés devant vous, il y en a d'autres que j'ai envoyés à, euh, à Londres, et puis... Euh, il y a parfois des points euh, qui, qui, qui sont en contradiction avec euh, les, les guidelines du Conseil européen lui-même, des 27 chefs d'État et de gouvernement, notamment sur l'indivisibilité des quatre libertés euh, et l'intégrité du marché intérieur. Et Il euh, n'y euh, a, a pas beaucoup de justifications, de raisons pour lesquelles euh, l'Union européenne... Euh, C'est le Royaume-Uni qui quitte l'Union européenne. Euh, pour, pourquoi l'Union européenne euh, prendrait-elle le risque de, de fragiliser le marché intérieur, qui est son principal asset capital, euh, de, de créer des charges supplémentaires pour les entreprises, parce que le Royaume-Uni s'en va Je ne vois pas de justification à cela. Euh, donc, si vous regardez bien le contexte géopolitique qui nous entoure, euh, nous avons beaucoup de raisons de préserver euh, le, le marché unique hein, voilà, et de trouver avec le Royaume-Uni euh, le moyen de coopérer euh, dans le respect de la décision de quitter l'Union et dans le respect des lignes rouges que le Royaume-Uni pose. C'est lui qui pose des lignes rouges. Il ne veut plus telle et telle chose du cours de justice, ça va mieux. Euh, bon, C'est lui qui pose des lignes rouges. Donc euh, nous, nous allons essayer de trouver le chemin. Je, je pense qu'on peut trouver un chemin. Euh, mais mais euh, nous allons travailler sur la base des éléments positifs de ce white paper, et nous allons attendre les réponses aux questions que j'ai posées. Sur la question du backstop, vous dites que c'est une version de ce que vous avez mis sur le terrain ou rien Vous pouvez l'adapter, mais c'est ça, c'est ce backstop. Soyez simple, le problème en Irlande, c'est le contrôle des marchandises. Ce n'est pas une frontière nous devons contrôler les marchandises pour protéger les consommateurs et protéger les entreprises. Regardez la liste, cher monsieur je l'ai publiée. La liste des contrôles que nous faisons partout, à toutes les frontières extérieures de l'Union, pour ne pas avoir de frontières à l'intérieur de l'Union. Ce sont des contrôles phytosanitaires, vétérinaires, sur les produits d'origine animale. Ces contrôles-là, vous le savez, ils sont déjà faits à Belfast. Il y a une partie de ces contrôles qui sont déjà faits à Belfast sur des produits qui viennent du reste du Royaume-Uni. C'est sur cette base-là que nous cherchons à... Euh, mettre en place ces contrôles sur les marchandises. Donc nous, nous travaillons, mais il y aura, il y aura les ministres m'ont confirmé ce mandat, il y aura dans le traité de Withdraw un backstop, peut-être pas notre backstop, mais il y aura un backstop pour garantir en toute hypothèse une solution pour qu'il n'y ait pas de frontière en Irlande et que le Good Friday soit préservé. Et puis si ensuite, dans le fut, la future discussion qui commencera, avec le Royaume-Uni, on trouve une meilleure solution, on la substituera. Mais il y aura un backstop, pas notre backstop forcément, mais un backstop. Donc nous sommes prêts à travailler à toute possibilité, à condition que ce soit euh, euh, legally workable, hein, que ce soit opérationnel légalement, dès la signature du traité euh, de Withdrawal. Voilà. Merci beaucoup. C'était la dernière question pour le jour.